Pourquoi il y a des bon. pas Pourquoi ton... il y a des pas Parce que c'est Je rallume. C'est Nicolas le meurdeur du coup. Non c'est pas moi Ouais ouais c'est Nicolas. Pourquoi ça moi. serait Nicolas Parce qu'il a dit bah, pourquoi il y a des pas. Voilà. C'est moi qui a dit pourquoi il <rire> y a des pas a je crois. Ah non C'est toi. Ouais non je, je sais plus. Non arrête C'est Juliette Mais Juliette, Juliette. c'est moi Tu viens de dire que c'était Magic <rire> Faut savoir Ouais mais Va-t'en Lourd Eh vous êtes tous les gens C'est pour vous faire euh, une petite caméra cachée. je suis bête j'avais la. j'avais l'arme, je suis con. Là t'as pas le droit de dire ça. <rire> non mais genre l'avais l'arme pour c'est con. Allez Il reste qui <rire> Devine <rire> Magic Qui est perdu dans la maison. <rire> Et qui ne bouge plus. Il est où les gars s'il bouge plus Non c'est bon, il rebouche. Mais bon. Il est perdu. Magic Magic <rire> Il parle pas comme s'il était mort. <rire> Je flippe Là tu vas là Et tu remontes Oh il m'a pas vu Il m'a pas vu le bon. Là je t'ai vu par contre <rire> Ah et quand il gueule Oh le flingue Vas-y C'est bon T'as le, le, le flingue Oh Magic Oh, oh, oh, oh j'apparais dans les toilettes Il y a marqué avec knife aussi en. Ça veut dire que le murder va faire de la merde Pourquoi je peux pas bouger Ah c'est Nicolas voilà. alors <rire> C'est Nicolas C'est Nicolas vu que je suis apparu dans les toilettes C'est Magic qui a le gun les mecs Je suis tellement dans la merde mais non! <rire> <rire> oh non, je vous dansais! Le pauvre, eh, franchement, fallait pas le tuer! Mais t'es resté es dans ta pièce depuis tout le temps! Mais oui! que je voyais pas, pas t'éteindre! Putain, il a pas <rire> de musique! <rire> c'est le genre de geek qui s'enferme toute la journée pour écouter de la musique! T'es sorti Ouais ouais ouais je suis sorti ouais ouais je suis sorti avec mon wormo oh, Ouais j'ai ouvert la fenêtre ouais. <rire> Regarde, quand t'ouvres cette porte oh, je suis trop con. Merde, quand t'ouvres cette porte Ah bah <rire> à <l 'aide> <rire> Putain je l'ai loupé mon tir, ça me saoule Je m'appelais uniforme en plus Ah oh bah c'est mieux de mourir quand tu t'appelles uniforme <rire> Moi je m'appelle Echo Echo c'est qui qui a ouvert C'est pas, pas drôle, C'est pas drôle, c'est pas drôle. Ta gueule. Écho. Euh, Echo Oh non Echo, il est noir. Oh, ah bah, c'est lui <rire> du coup. C'est forc forcément le tueur. C'est tu forcément un, le tueur du coup. Un caïd de la cité qu'il faut tuer. Zulu T'es où, Zulu Ouais. Zulu. Zulu, je tire dessus. Je J'ai je je un, un paquet non. avec plein d'argent. Tiens. <rire> c'est Lima, c'est Lima, c'est Lima Qui veut du thé C'est qui, Lima C'est Magic, je pense, il est chauve. Du coup c'est parti le... Oh Oh C'est Delta C'est Delta C'est Delta Wow Y'a Golf Y'a Golf Il fait flipper Golf Il a un putain de... Golf Il Si c'est Magic et qu'il tue personne, on est pas dans la merde Mais quel enculé il m'a buné Et bah c'était toi Au moment où tu tues personne, il a couru vers moi genre... d'un coup tout droit Il a tué vers le mec qui avait le gun Oui Mais ça, ça, c'est pas intelligent ça va bah Echo. C est, c est, c est Echo. Echo Echo Echo Echo euh... euh... Magic Oui J'ai trouvé un bébé mort estropié. <rire> T'es où Magic J'ai trouvé un bébé mort estropié euh... Je suis en, en, en bas au milieu. Regardez mon bébé mort. Venez on fait du foot avec le bébé mort. Vas-y. Bon. <rire> elles sont où, une, les, elles sont où les cages C'est foot, trois trucs, là. Allez, allez go, je passe en courant Tu t'as une pute foot, ah non. trois jeunes mères. J'ai je pas eu Oui je... Ah, le dit, c'est... non non, c'était Non, C'était qui <rire> Moi Putain, comment t'étais trop nul Les gars, y'a un, un meurtrier dans la maison. Mais est-ce que je vois wow. pas vous foutre avec un bébé en plastique <rire> Non, c'était pas en plastique, hein, mec C'est un nègre C'est X-Ray C'est X-Ray J'ai fait quoi, Wesh oui C'est X-Ray, regarde, regarde, regarde dans ses yeux, là eh hey, wow Merde, je suis bloqué Ah non c'est bon. X-Red dégage On parie que c'est x -ray. Il a dit derrière ah, toi, toi parce que j'ai peur, il se met derrière toi <rire> parce qu'il a peur. Ah oui bah <rire> il va bah, je ne pas me mettre devant lui, <rire> il a un <rire> flingue le con Regarde le whisky, ah, regarde le whisky, c'est un flingue. Ouais c'est bon ça. Il a réussi à tuer quelqu'un. Oh les gars, regardez, oh, regardez je viens de me payer un skin du couteau, regardez. Je viens de me payer un skin du couteau, j'ai une pelle tu <rire> veux hey, me rouler une pelle Attends viens t'es où oh Mec meurt Les gars ça marche comment les indices Moi je trouvais ça drôle Mais Mais, Mais tu fais quoi avec ta putain de le... La... Mais t'es Pourquoi tu friquilles Mais parce que t'as dit euh, c'est un nouveau skin de couteau Oh Et toi là Il a l'air perdu <rire> Oui en fait je, je suis passé par un, par un tableau là, et en fait, je sais même plus par où de base j'étais Arrête de tirer, tu me fais flipper, connard Pourquoi t'es éteint la lumière, Delta suis oh <rire> caché Alors là, mec, mec, c'était direct, direct Pourquoi Bah parce que, excuse-moi, mais bon... Euh... <rire> Pour que tu réussis, j'ai au quart de tour comme ça Pff, alors là... Mais même quand je suis bystander, je fais ça <rire> <rire> vous êtes méchant Alors je vous présente ma fille T'as pas pied euh, Pourtant il a manette. pas de piscine ici Mets-la dans la bassine Mets la fille dans la bassine Attends. Et, oh là, après... Attends. et après on met la bassine dans le feu Non. C'est Juliette, il a éteint la truc et il va à la cave Oh non merde, j'avais réussi, trou Attends Mais non mais... Oh Et le bébé il a volé et Il bouge le bébé il est plus là mais pourquoi vous Les, les gars faites gaffe à Juliette bluffons Mais mais je. Mais pourquoi, euh, de mon bébé Parce que t'as éteint la lumière t'es parti vite dans le dans les égouts. Ah oh non ça le fait voler <rire> ça le fait voler quand on prend la bassine. y <rire> Allez allez allez. Ouais, ah. ah. C'est foutu qu'on bosse ensemble. Là. là vous êtes des vrais abrutis là c'est il était... Oh. Oh, c'est. C'est Juliette il doit être là-haut là. Ah bah. Mais il est con mais il est con. Ah. Je dis Juliette il est avec moi et je peux pas terminer ma phrase parce que je meurs Et après il a ce... Oh c'est Juliette il doit être en haut et il est, il est en train de danser Ouh. avec lui Ah putain ça fait Julien est de retour est le mec... depuis le, début de game. le mec fait, Le mec fait une valse avec le tueur et dit Oh il doit être là haut il s'appelle Juliette alors qu'il est avec Juliette J'ai pas vu qu'il s'appelait Juliette <rire> ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. You are the bystander. Bystander, c'est mon mythe. Tu parce qu'il n'y a pas écrit You are the bystander, mais il y a écrit You are a bystander. Et en plus, mais, je mais que... non, parce que regarde, je peux t'appeler bystander, c'est B I S T E N D. -N. Tu me fais tellement. Ah. Ouais. Ouais. Ouais. C'est oui. bon, lui, c'est lui, lui. Mais je fais exprès, bande de con putain. Bien. Non on bute, on bute illusion, on bute illusion. Vas-y et si... Et par qui, contre, qui, qui, attendez... Et, je, je, une dernière parole avant ah de... C'est pas lui, on tue Magic. Voilà, exactement. Voilà, voilà, allez-y. Allez vas-y, allez, vas tire-moi dessus, je suis au milieu. T'es là tu es. Oui, et si c'est pas moi, bon, c'est Magic. Bah, vas-y, bute-moi bute juste après. Hein, et, plus et, plus et Magic, c'est qui Magic, c'est qui moi je suis Romeo au milieu de la pièce. Romeo là euh, fait, Non, non, ouais. non, non c'est le mec dans le coin là-bas à gauche. Ouais, mais lui. Les... Oui, bah là j'avais été. Un... Non, mais non, mais non, mais pourquoi oh GG Comment vous avez comment bah, vous avez bah, su ça mais... Non, mais il vous regardait de loin. Et bah vous me suivez, il vous <rire> suivez tout ça. Magic, j'ai fait, <rire> fait, fait exprès de faire des fautes, Magic. Non, mais t'as commencé. Bah oui, bah t'es débile, c'est débile, vas-y. T'es le Lissander là. Les gars, les gars, les gars. Les gars, c'est pas moi, P-A-T-A-T-E. M U R D E R C'est bien Bister Ok J'ai envie de le tuer parce qu'il était pas drôle <rire> Surtout que c'est murderer pas murder Ouais, ouais du oui. coup c'est pas lui, c'est clairement pas toi Murderer c'est Murder C'est qui <rire> bah, Fightox t'es qui J'ai kilo. Ok bah je te tuerai pas Fightox <rire> c'est que c'est <rire> que c'est que c'est que t'as vu il est bien es trop con pour avoir fait exprès Magic on va jouer à la marée Ok. 4, 3, 2, Attends, 1. T'es mort. <rire> oh putain, J'ai trop peur. Et il a donné un coup de raquette de ping-pong dans ta gueule. <rire> il est en bas, il est en bas, il arrive, il arrive. Il arrive, il va là-haut, il va là-haut. Bah ben, ne va pas Il est trop con Mais... Oh <rire> il s'est fait buter, il s'est fait buter. Non, non, non, non, non, non. de est il ah est il où, est où il est où, il est où le gun, il est où le gun Juste en bas. Vite Barre-toi, oh, barre-toi, oh, barre-toi bah, bah. Oscar. Oscar, c'est mauvais. Il est allé dans la pièce. Là. Non, on n'y va pas On va pas, il va pas, reste avec nous. Mais oui! Oh là là là la la la la la merde. la la! Il pue la merde! Je hein. sais pas de qui Oscar me pue la merde! C'est Python! Tu veux que ça soit qui? <rire> oh putain! Le mec était dans l'escalier, hein! C'est l'endroit le plus simple! Pour tuer le mec! Et il est parti! <rire> J'ai grave envie de faire une dictature! C'est oh, quand même <rire> C'est <quand> <rire> le meurtrier! Le meurtrier. Euh, venez tous au milieu! C est, c est... Oh les gars, ça fait un. Ça fait un bad jail! C'est un bad jail! C'est quoi un bad jail? Oh ouais, venez, on fait un. Un ah, jacques a dit, a dit Ok Bon Oh ok Mais Vraiment, le même les meurdeurs ils respectent, ok <rire> Jacques a dit, a dit, ramenez-moi une euh, une chaise Et lui il a ramené un euh, le violet, le violet, golf, le violet Golf, golf, golf, golf, golf Y'a Il y quelqu'un qui doit prendre le relais, si, si Merde, j'arrive pas le coup. Mais what J'ai oh, oh le meurtrier, tu joues pas Mais <rire> quel bâtard Jacques a dit, le jeu commence. Ouais, ouais, ouais. A dit, on se revient. J'arrive. Jacques sauter. sautez. What? Quoi? Pourquoi tu les tires dessus? Jacques a dit, euh, sautez <rire> <Quoi> <rire> euh, deux fois. Ah, enculé! J'ai sauté deux oh, fois! Oh, bah, ah, mais c'est encore moi, c'est encore moi. Alors tout le monde euh, en bas, tout le monde au milieu. Moi je te crois pas que c'est toi. Ok Si, c'est encore moi. Non, moi je te crois pas. Ah ouais bah je te tuer, tu vois. Moi je te crois pas. Ok bah je vais te tuer. Bah tu sais pas qui chier. T'es qui T'es qui T'es qui, qui Tu sais pas mmh. qui je Ah mais t'es qui toi Moi je te crois pas. Tout le monde là-bas que ça saute Pourquoi on t'écouterait, je te crois pas Parce que c'est moi qui Ah est oui lui, non Regarde, c'est moi là-haut. Ah oui, je te crois alors. <rire> Attends moi ça me racle la dos. J'ai qu'à dit, euh, c'est qui illusion C'est papa. C'est <rire> <C 'est> papa. <rire> c'est ah, papa. C'est moi. C'est moi, me tire pas dessus, s'il te plaît, j'ai répondu à ton ordre. <rire> En plus j'ai répondu correctement. Il y a tout le monde accroupi pour 30 secondes. Bon je me casse. Il y a personne ne bouge. Papa derrière toi. Qu'est-ce qu'il est con Victor regarde moi bien dans les yeux derrière toi. Regarde moi bien dans les yeux. C'est moi. C'est qui Victor est bon, on on est tous noirs, on est tous. Ah non, vous êtes tous les deux noirs. Non Mais c'est je suis bloqué. Mais je, je suis bloqué, mec. <rire> mec, je suis bloqué. Ah, ils sont bloqués. <rire> oh, <rire> Regarde, ils dansent. <rire> eh les mecs, venez voir. Je suis bloqué. Venez voir les je deux cons qui con sont <rire> bloqués. <rire> ils sont des bisous. <rire> Attendez, je vais les débloquer. Oh ah, wow. Et t'es débloqué l'autre Oh oui, il est débloqué ah, ouais. l'autre. Et prends l'autre. C'est moi. Oh, je suis trop nul! C'est quoi, On va jouer à un jeu. Jacques a dit: reviens ici. C'est <rire> pas facile de changer de pied. Ah Putain, je savais même pas que ce panneau il se déplaçait. Oh, le brain! Mais il ouais. a la... La, <rire> la, la, la grave bien Brain hein Il s'est fait Brain de la porte lui